À tous, Bon, ben voilà, euh, j'ai quelques euh, euh, différentes choses qui m'arrivent là ces derniers temps et pour ceux à qui ça pourrait parler, voilà, j'avais envie de faire un petit témoignage. Euh, si, parce que je viens d'avoir des réponses à l'instant, <rire> donc euh, si tu as des sensations, euh, euh, une forme de sensation de déséquilibre, mais pas comme un déséquilibre normal. Il y a euh, moi je sentais qu'il y avait une forme de de densité dans ce déséquilibre comment te dire euh, on ne tombe pas dans le vide comme ça mais on, on se sent un peu porté on se sent pas tomber tu vois ça que je voulais dire par la densité ça qui m'a permis de comprendre un petit peu mieux ce qui se passait alors j'ai eu comme ça différentes sortes de curieuses formes curieuses formes de déséquilibre par moment alors que vraiment, je suis en pleine santé, tout va bien à tous les niveaux. Et puis, par d'autres moments, une sensation comme de, de, de dédoublement, enfin de... je ne sais pas comment te dire ça, qu'une partie de tes énergies font un petit peu du yo-yo comme ça autour de toi. L'ensemble de tes corps énergétiques, en fait, si tu as ce type de sensation sont en train de s'harmoniser mais pas seulement au niveau euh, de ton être mais en relation avec toutes les autres dimensions qui lui font écho on rentre là comme on est avec le plan de l'éternité avec toutes les autres espaces des autres univers de notre même famille d'univers on est en train de s'aligner à eux voilà les œufs, tous les œufs cosmiques dont j'ai parlé, nous faisons partie d'un œuf cosmique, on peut l'appeler comme ça, un œuf philosophal. Bon. Il est lumineux à l'extérieur, il est plutôt euh, en absence de lumière à l'intérieur, sauf à part ses lignes énergétiques, et j'ai expliqué ça dans l'une des, des partages fondamentaux, hein, un des épisodes, comment est fait l'univers, d'accord Bon, je ne vais pas donc y revenir ici. Euh, euh, mais donc euh, voilà c'est euh, comme j'ai pu voir et je, je suis pas la seule jusqu'à cette échelle là voir que donc notre œuf est, br... est lumineux à l'extérieur et qu'il y en a une quantité d'autres qui sont côte à côte ça forme une, une plateforme. Euh, circulaire euh, j'en ai pas fait le tour mais là au moment où je t'en parle je suis en plein euh, mon âme est dessus donc là ça y est je le vois maintenant c'est parfaitement circulaire ça forme d'un disque et euh, donc c'est la même famille d'univers ok et donc c'est une échelle c'est, là on entre vraiment dans le fractal et donc il y a euh, d'autres euh, groupes comme celui-là voilà alors voilà, le message est passé, tu ne t'inquiètes pas, sauf si c'est vraiment trop fort et anormal ou je ne sais quoi, ou c'est accompagné de symptômes tout à fait désagréables comme de la fièvre ou je ne sais pas quoi d'autre. Évidemment, je demande à chacun d'avoir son discernement là-dessus. Hein. Mais voilà, comme je suis en grand alignement, tout le monde le sait, ceux qui me suivent et que j'ai abordé déjà en l'étant depuis un moment et que c'est pour aider euh, tous ceux qui souhaitent être sur ce parcours et tout, tout, tout ce que ce parcours peut apporter de richesses et de trésors et peut apporter aux autres, voilà, euh, peut faire de bien ou d'aider à tous. Euh, donc euh, voilà, ça peut être utile à d'autres qui sont aussi euh, dans euh, et à un stade avancé de grand alignement. Voilà, si vous avez ce type de symptômes, c'est normal. Ah, oui, par ailleurs, bon, mais ça, c'est une démarche que j'ai commencé depuis assez longtemps. Elle a commencé à l'adolescence, euh, il y a donc une quarantaine d'années, concernant euh, l'alimentation, mon rapport à l'alimentation. Et ça fait déjà quelques temps, hein, quelques années maintenant que je suis arrivée à à l'état rêvé vraiment c'était très progressif j'ai pas rêvé au départ hein. mais voilà c'était une, une, une, une transe comment dire une, une, une, une transition très très très lente d'accord sur des dizaines d'années et donc je suis arrivée déjà depuis un moment à l'état où je ne mange plus que des fruits et des graines et du miel du pollen voilà euh quelques feuilles euh, voilà mais, mais voilà essentiellement évidemment tout ce qui est euh, graines euh, et, et fruits secs euh, voilà ça fait la base de mon alimentation avec de l'eau de l'eau euh, de l'eau que je purifie et que je réénergise et voilà euh, par mes propres demandes alignées au cœur en ce que je souhaite, euh, en, ce que, en ce que je ressens pour elle et que j'ai comme gratitude pour elle et, et, et réciproquement et bien voilà c'est ce qu'elle me, ce qu me renvoie euh, donc voilà j'en suis arrivée à avoir de moins en moins faim et avoir besoin de les céréales, les, les graines type céréales je, je peux de moins en moins les, les digérer même ça, ça me semble vraiment trop lourd et ça ça fait des mois ça fait des mois maintenant que ça a commencé, depuis la fin de l'été, je dois dire, même un peu avant. Ça a été progressif, hein, ça n'a pas commencé comme ça, mais j'ai connu d'autres étapes. Bref, je ne voudrais pas faire trop long, je mets à accélérer mon langage, ce n'est pas, une... <rire> pas la meilleure option non plus. Euh, donc euh, maintenant, voilà, j'en suis à... À, à trouver agréable de manger certaines graines oléagineuses. Je trouve euh, l'huile fraîche directement en, la, en, en, en, en concassant dans ma bouche les graines fraîches, non torréfiées, euh, voilà, non, non transformées. Et puis euh, des fruits, euh, en fait, les plus juteux possibles, en fait. Voilà. Besoin que ce soit plus léger, plus euh, proche de l'eau euh, qu'autre chose. Voilà. Et euh, au niveau des, des heures de sommeil, eh bien oui, il y a, y a cette grosse fatigue là depuis presque un an, euh, mais euh, bon, qui n'empêche quand même pas de faire euh, le nécessaire et puis pour le reste, eh bien d'être euh, amené à, et ça c'est le meilleur état qui soit euh, pour chacun, euh, d'être un petit peu contraint et forcé à rester inactif physiquement, à laisser le corps tranquille pour pouvoir beaucoup plus laisser l'esprit tranquille et recevoir toute la bénédiction positive, bienveillante, de protection, d'amour et de transmutation qui a lieu en ce moment. Voilà. Évidemment, encore pareil, je donne des consignes, si tu as d'autres symptômes avec, qui te semblent être de type, euh, voilà, d'un dérèglement beaucoup, de, euh, qui, qui, qui parle de maladie ou je ne sais quoi, bon ben voilà, tu vas voir un médecin, hein. voilà, je ne suis pas, je ne te parle pas en tant que médecin, d'accord, je n'ai aucune qualification de, de, de, de, ce, de ce, de ce, voilà, je ne suis pas médecin, point barre, ok voilà, je te transmets simplement mon témoignage, si ça peut être utile, si ça peut rassurer, réconforter. Et j'ai bien l'intention de faire une enquête euh, euh, sur le sujet, justement. Sur cette... Euh... Ben là, j'ai eu la réponse. C'est un alignement avec tous les autres plans d'éternité jumeaux, on va dire, voilà, de notre même famille d'univers. Voilà, ça c'est la réponse à ce qui se passe. Euh... Pour le reste, c'est vrai qu'il y a une accélération euh, des énergies qui s'élèvent. Et puis ben, les, les, les bases d'énergie existent toujours, elles existeront toujours, ok Et donc il y a aussi une forme de euh, distance euh, sanitaire et nécessaire qui s'opère à tous les niveaux, dans tous les aspects, dans toutes les dimensions, entre ce qui n'a rien à faire euh, là où ça se trouve, tu vois ça vaut pour tout, partout. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout est en train d'être déplacé, degré ou de force. Et ça va durer pendant encore un, un certain temps, jusqu'à ce que chaque chose ait pris sa meilleure place possible. Voilà, euh, donc euh, degré ou de force, oui, ce qui n'est pas à sa juste place va, ne va pas pouvoir euh, résister là où il se trouve, tout simplement. Voilà, ou en continue à faire comme ci ou comme ça, tout simplement. C'est tout, tout, tout ce qui se passe qui nous y aide. Voilà. Chacun a ses mesures, à sa mesure, avec, ce euh, avec ses croyances, euh, là où il est, et avec ses moyens. Voilà. Tout est, chaque ligne de temps est impactée euh, d'une manière euh, euh, sensiblement, euh, la meilleure qui puisse être. Voilà. Sur cette voie générale-là. Merci infiniment de votre écoute et d'être là. À tous, je vous embrasse très fort. On est liés par les liens du cœur, de l'amour éternel. On fait partie tous de la même famille d'âmes. Voilà, et, et, et, et même ceux qui sont de races différentes, parce qu'on est issus. Alors, si nous sommes issus euh, de, euh, de cette même galaxie, Voili, voilou, gros bisous.